La démocratie, je crois que c'était Churchill qui disait que c'était le, le pire système à l'exception de tous les autres. Euh, voilà, on a, même imparfait, même la démocratie vaut mieux que tout autre, tout autre système. Et pour autant, c'est vrai qu'en France aujourd'hui, on a quand même un système démocratique qui, chaque jour, s'éloigne un peu plus des, des citoyens. On le voit avec l'augmentation de de l'abstention aux différentes élections. Euh, je pense qu'il y, y a plusieurs maux dont on souffre euh, euh, dans notre système démocratique. Je pense que l'un des principaux, c'est le cumul des mandats. Euh, pour moi, c'est inexcusable qu'on puisse cumuler des mandats, euh, parce que c'est ce qui est a de plus antidémocratique. parce que moi, je suis pour le mandat unique, hein, euh, à savoir que même quand on est euh, euh, simple conseiller municipal, eh bien, on est partie intégrante du système démocratique et qu'on peut, même à ce petit niveau-là, eh apporter sa pierre à l'édifice. Et rien ne justifie qu'un député cumule un mandat aussi de conseiller municipal ou d'adjoint en maire ou je ne sais quoi, parce qu'une autre personne pourrait le faire, et pourrait le faire beaucoup mieux, puisqu'elle y consacrerait tout le temps nécessaire. Ça, je pense que c'est l'un des pires des pour notre société aujourd'hui et puis bon peut-être aussi que la difficulté qu'on a aussi c'est que l'économique a aussi beaucoup pris le pas sur le politique depuis des décennies c'est aussi le sentiment peut-être d'impuissance qu'on a et le fait que on sait très bien qu'un certain nombre de décisions aujourd'hui ne peuvent avoir un impact qu'au niveau européen et moi j'en veux beaucoup aussi au dirigeants européens qui, euh, qui, euh, qui aujourd'hui, euh, euh, je dirais, ont englué l'Europe dans, dans, dans un fonctionnement euh, éloigné des citoyens. Euh, on, a, on a un fonctionnement de l'Europe qui n'est pas du tout satisfaisant, qui n'est pas, pas assez démocratique non plus. Euh, moi je suis pour l'élection d'un Parlement européen au niveau des, des 28 pays de l'Europe le même jour sur une liste qui serait une liste unique. Euh, on aurait une véritable élection européenne et où ce serait le, le Parlement européen des citoyens européens qui déciderait des politiques européennes et non pas euh, ces conférences intergouvernementales où chacun des pays vient en fait faire son marché et défendre ses intérêts nationaux euh, voilà donc il y a un certain nombre de réponses qui doivent se faire au niveau européen mais il nous faut plus d'Europe pour ça et donc faire un saut vers le fédéralisme européen, faire en sorte que ce soit les citoyens européens qui s'en occupent et puis euh, faire en sorte qu'au niveau national les gouvernements et les gouvernements locaux euh, se préoccupe, on va dire, de questions plus euh, euh, quotidiennes euh, euh, avec un mandat unique.